Mesdames et messieurs, pour votre plus grand plaisir, je vais retrouver pour vous Illico, dans les cases de ce tableau, le nombre que vous me demanderez de trouver. Il faut trouver le nombre 3. Et voilà 3 comme 3 feuilles, mais aussi 3 points ou 3 doigts. C'est trop facile Il y a des 3 dans toutes les cases. Pas du tout. Regarde ce qu'il y a dans celle-là. lapins qui cherchent leurs copains Combien sont-ils Oh là là Est-ce qu'il y a autant de feuilles que de lapins Il y a autant de lapins que de doigts. Essaie de trouver en comptant les doigts. 1, 2, 3, 4, 5 5 Tu as trouvé Le dernier nombre nommé correspond au nombre de doigts, au nombre de lapins, au nombre de feuilles attention Le lapin gris change de place Mais ce n'est pas grave Il peut changer de place Ça ne changera pas le nombre de lapins Ce sera toujours 5 Sauf si le lapin mange les feuilles Est-ce que tu pourrais trouver un nombre plus grand Par exemple, le 9 Bien sûr que je peux Je suis très doué pour associer les quantités identiques Tu crois vraiment qu'il y a le même nombre de feuilles que de doigts Je vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le dernier nombre nommé, c'est 9. Il y en a bien 9 dans chaque case. C'est tout bon. Regarde. Oh, ça alors Les images sont toutes mélangées. Ça ne change rien à la façon de compter. Tu dis les nombres et le dernier compté correspond au nombre d'objets. Même si les objets sont différents, bon j'essaie. 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait 5 objets. C'est ça, 5 objets et un garçon qui s'est compté. Bravo Mesdames et messieurs, pour notre plus grand plaisir, le célébrissime concerto en quac majeur. En oh, quac majeur, c'est une note ça. Bravo, belle harmonie, quel cœur. Voyons, combien y a-t-il de choristes Tu les comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neuf choristes Et tous formidables Oh Ils se rassemblent par groupe de trois. Et tu vois, il y a toujours la même quantité de choristes. Oui, je vois. Ils sont toujours autant, même s'ils ne sont pas placés de la même façon. Par exemple, s'il y a un soliste dans le chœur. Ça fait un canard chanteur d'un côté et huit canards choristes de l'autre. Toujours neuf canards en tout. Il y a plein d'autres façons de les faire chanter ensemble. Par exemple, en associant tous les canards verts d'un côté et tous les canards bruns de l'autre. Ou encore selon la couleur de leur bec. Et à chaque fois, on a 9 canards. Et oui, un nombre peut représenter une seule collection d'objets. ou de canards. Et le même nombre peut aussi représenter plusieurs collections réunies. Il y a de nombreuses façons de décomposer un même nombre. Par exemple, pour le 9 9 et 0, 8 et 1, 7 et 2, 6 et 3, 4 et 5. C'est comme la musique. Avec les mêmes notes, on peut faire plein de morceaux différents. Oh là là Il va mettre la pagaille, ce nouveau Comment on fait avec un de plus quand on est déjà neuf <rire> On fait pareil, mais avec plus de bruit Tu prends le pion rouge ou le jaune Le jaune, c'est ma couleur préférée. Il faut colorer 10 cases pour gagner. Ni plus ni moins. C'est toi qui commence. 5. Vas-y mon cheval, fonce. À mon tour. Attention, lancer de dés. <clos> 6 <clos> d'un coup. Je te passe mmh. devant. À toi. Oh là là, c'est pas assez. Ou alors il faut l'aider un peu. Vas-y mon cheval, tu y es presque sur le 10. Avance encore de 1. 10, j'ai gagné, oh, gagné. Gagné, gagné, euh, avec un peu d'aide quand même. À moi. Et 4, ça fait 10. Moi aussi j'ai gagné. Et 100 carottes. Les chevaux aussi ont gagné. On devrait leur donner des carottes en récompense. Mais comment on va les compter On peut associer une carotte à une case. Ça fait 10. 10, c'est aussi le nombre de tes doigts. Tu peux compter dessus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 10 doigts C'est pratique il y a autant de doigts que de carottes pour les chevaux On n'a plus qu'à les partager entre nos chevaux 5 carottes pour le tien, cinq pour le mien Oui mais euh, mon cheval il a gagné en premier Ça vaut bien une carotte de plus 6 pour le mien et quatre pour le tien oh Non non non, je suis pas d'accord Mon cheval a gagné en deux coups Ça mérite deux carottes de plus 7 pour le mien, trois pour le tien et ton cheval a déjà mangé une carotte en sautant sur la case 10 Alors j'en donne une de plus au mien pour rattraper Ça fait 8 pour le mien, 2 pour le tien Oh bah si c'est comme ça, mon cheval te donne encore une carotte Ça fait 9 pour le tien et 1 pour le mien Oh et puis la dernière aussi, tiens Ça fait 10 pour le tien et 0 pour le mien Mais par contre, il va manger tout seul toutes les pommes de mon premier. D'accord, tu vas gagner. Tout partager c'est quand même mieux. On partage aussi les 10 pommes Euh, Seulement si tu fais plus de 10 avec un seul